soit a artiste plasticienne, formatrice d'art-thérapie et street artist performer. Pour la résidence JIS, j'ai présenté quatre projets de performance dans les rues de Tunis. Et une fois à Tunis, j'étais super perturbée parce que j'étais inspirée de tous les coins, dans le sens où j'avais deux idées en tête pour deux performances et je me suis dit une fois à Tunis, je vais trouver le, les deux autres. Mais en commençant à sortir dans les rues, dans les quartiers populaires, j'étais comme déstabilisée parce qu'à chaque fois, il y a une idée qui me vient en tête et elle efface l'autre. Du coup, il fallait vraiment que je choisisse euh, et j'encadre mes pensées par rapport euh, aux performances que j'allais présenter durant la résidence. Mais après, y a aussi, je, me, je voulais m'inspirer aussi du quotidien tunisien et des citations aussi tunisiennes. Euh, du coup, j'ai choisi deux performances disons light durant le mois de Ramadan et c'était Mahlaha et Hotalik, mais après c'était aussi une manière de s'adapter, de s'intégrer dans l'espace public tunisien, tunisien plutôt, parce que pff, même si je vis en Algérie, les deux pays n'ont pas les mêmes, donc euh, du coup j'avais besoin d'être rassurée ici à Tunis. Pour les deux autres, j'ai essayé de provoquer un peu plus et pour ma dernière performance genre ça se voyait que j'étais vraiment dedans dans un social tunisien très intense, du coup je trouve que faire de light et de plus en moins hard c'était bien. Par rapport à la résidence Gessel, en fait, c'était une expérience à part pour moi parce que j'ai participé à d'autres résidences, mais c'était beaucoup plus des résidences de réflexion. Une année après ou six mois après, on expose ce qu'on a, qu a produit durant une résidence qui, est, qui existait bien avant. Mais là, avec Gessel, j'étais obligée de réfléchir et exposer juste après. Donc du coup, c'était un, un peu difficile pour moi parce que j'avais des performances à présenter après, il faut penser comment présenter ses performances dans un espace fermé, passant du public, enfin d'un lieu street, à l'intérieur. En fait, moi je trouve que c'est une expérience, euh, un passage pour moi qui est venu à temps, parce que, en fait, après une série de performances durant ces dernières années, c'est la première fois que j'expose ce que je produit dans la rue, dans un lieu fermé. Genre j'ai transformé l'œuvre rurale à une œuvre qui rentre dans un musée ou dans une galerie d'art. Donc ça m'a poussé à réfléchir, ça m'a poussé à penser même pour mes futures performances comment je vais je vais les transformer parce qu'à la fin, j'ai conclu qu'une œuvre d'art ou même un travail artistique se transforme avec le temps genre on garde toujours le thème la structure de cette et la pensée de cette euh, création mais à chaque fois qu'on l'expose je peux l'exposer différemment je l'ai exposé maintenant dans, à Safia, dans le musée Safia Farhad avec cette forme peut-être une fois en Algérie je, je l'expose sous une autre forme mais je garde toujours la structure originale de, de l'œuvre. Mais après aussi c'était pas c'était même un challenge pour moi sur euh, le niveau personnel parce que c'est vrai que je suis facile à vivre, mais je ne m'entends pas avec tout le monde. <rire> Donc, euh, du coup, être avec une personne dans le même lieu pendant deux mois, <rire> c'est <rire> hard un peu. Donc, euh, mais bon, genre, euh, bon, avec Anna, l'artiste la, qui, qui est venue de Barcelone, c'était rigolo parce que, tu vois, on, on se sentait en Algérie. Parce qu'à chaque fois, elle me dit, ici en Algérie, tu vois. <rire> parce que c'est ça, après, parce qu'il n'y avait pas la présence aussi de, de Safa avec nous dans la résidence. Du coup, c'était elle l'espagnole, moi l'algérienne. Et deux cultures qui se retrouvent dans un lieu différent de, de notre pays. Donc, euh, c'était un peu flippant au début. Durant la performance entrelacée, une station avant d'arriver à Tunis, il y avait le contrôleur qui montait. Du coup, il a vu les fils un peu partout dans le train il a dit qu'il y a cette araignée qui est passée par là. Il a commencé à arracher le, les fils et moi, j'étais juste à côté, mais il ne m'a pas vue parce que j'étais de dos. Et quand il a arraché le dernier fil, il, il m'a regardé en demandant le ticket. Moi, j'ai regardé Anna pour euh, lui dire donne-lui le ticket pour qu'on se débarrasse de ça. Et moi, je continue à faire euh, mon action. Donc, le monsieur de la sécurité, il m'a parlé de l'extérieur du train en disant « Madame, ça va ?» Et moi, je ne pouvais pas parler pour ne pas genre, gâcher l'action, finir l'action juste comme ça. Et comme il a insisté, il m'a demandé de descendre du train et c'était pareil pour Anna qui, qui est descendue juste après moi parce qu'elle elle filmait l'action. Tu fais quoi J'ai dit c'est une prestation artistique, genre je ne suis pas folle parce qu'eux, ils pensaient à autre chose. Après il m'a dit non, non, non, ici en Tunisie rien ne se passe sans une autorisation. Et moi ça, ça m'a étonnée parce que moi je ne demande jamais d'autorisation, en a géré, genre, euh, je genre... Mais là je ne pouvais pas parler plus parce que je ne connais pas le... La Tunisie, je ne suis pas tunisienne non plus, pour m'imposer comme Algérienne dans un institut tunisien. Mais bon, après il m'a dit « mais comment tu fines les gens ?» J'ai dit « eux, ils n'ont pas réclamé, ils sont en train d'observer, de, de voir, de se demander, parce qu'il y avait beaucoup de répliques, beaucoup de questions durant la performance, mais je ne pouvais, pouvais pas parler. Du coup, je lui ai demandé « moi, il faut que je retourne pour, euh, à la maison, il faut que je prenne le même train et tout. » Donc à la fin je suis montée, il fallait que je lui je, je le promets de ne pas finir l'action et, et même pour moi c'était impossible genre, de la continuer après avoir parlé avec eux. Donc dès que j'ai monté, les, les, les voyageurs ont commencé à me dire « ah voilà tu parles, donc maintenant tu peux nous expliquer ce que tu as fait » parce que je ne parlais pas durant l'action. Moi, je pensais que c'était un point négatif, le fait que les, voix, les, les voleurs, j'allais dire, les, les contrôleurs m'ont arrêté. Mais après, pour moi, c'était intéressant par la suite parce qu'il y avait deux parties dans la performance celle où j'ai j'ai fait l'action, j'ai réalisé l'action. Et la deuxième partie, pour expliquer à ces gens comment, le pourquoi, et même, et même rentrer dans des débats avec euh, pas mal de femmes et hommes à l'intérieur. Donc du coup, c était, c était, en fait, il y avait deux tranches dans la performance. C'est une expérience euh, un peu spéciale pour moi, et même durant toute cette résidence et tout le travail que j'ai présenté, pour moi, le, la dernière performance est vraiment mon travail coup de cœur ici parce que ça me ressemble tellement, voilà. Oh.